Alors, je vais choisir, je file. Tu file, ciao. <rire> allez à plus, hein, lol. Oh Voilà, petit play of The game au calme Nice, bien joué ça. Comment allez-vous Comment allez The <coughs> Match. Oh, oh, oh, non, non, non, non. oh non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, c'est-à-dire <rire> que t'es un gros nerd, surtout. Mon dieu, mes cartels! Euh, ne le nous sommes-nous tous pas ici? Ne sommes, le sommes-nous pas tous ici? Putain, j'en La preuve, t'arrives pas à parler. Voilà. On faire des exercices de diction là. Ouais, sur Dojo Lando. Si, si, si, six six si, apprends n'importe quoi mais si c'est ça Si si c'est si, Si si si si si saucis 6 si si si saucisse Eh sérieux Si si si c'est saucisse. Je vais te saquer Si si si si ce Alors je vais pas pinailler mais je pense que tu t'es planté à un moment Si si si si Si saucisse. Si si saucisse, saucisse, saucisse, saucis saucis Sérieux je vais perdre 50 points je m'en fous je vais partir <rire> ouais, je vais perdre 50 points de QI là, c'est dans cette de débile. Il y a Farah derrière nous pas de l'homme. Ah ok, ah. gentiment. Là, y'a plus de merci, y'a plus de merci, y'a plus de merci. Il est où Restez sur moi, restez sur moi, restez sur moi, en... restez sur moi, restez sur moi. Oh putain... Mmh. Nice, nice, nice C'est pas, pas mal, on peut avoir le point là. Ah j'aime eu un... Un achievement. Un Je pense que c'est une boost de dégâts. Ouais. Le mission. on a eu le point. Et on le fume. Nice. Allez go C'est parti les amis Allez, je me sens bien à l'aise avec mon soldier, donc. Ah bah parfait. Est-ce que tu te sens à l'aise avec ta chaise de gamer Oui. J'ai que t'allais dire avec ta chatte, je me suis dit. <rire> Oula Alors, <rire> c'est un stream euh, PG7. <rire> on tu euh, on ça va se calmer, Charles Oscar. <rire> Désolé. T'as combien de parties de classement, The 4 3. Ok. Deux victoires, une défaite. Pourquoi t'es pas aimable <rire> Mais. Je... C'est Charles qui dit ça, quoi. <rire> c'est Charles <rire> qui dit ça. Capitaine de l'amabilité, Sosu. <rire> Charles hostile salmaceus. <rire> moi je suis adorable et enfin il n'y a pas les personnes qui peuvent me défendre habituellement qui sont là oh en mon fait. <rire> C'est à dire personne. Je m'en ulti mais ça ça veut à rien. Quoi. Non, non je te remercie parce qu'elle a sa raise hein, maintenant. Ouais, ouais. je le prends. Ah ça ça s'est décalé au dernier moment. <rire> C'est un mec qui a confiance en lui-même. Attends hein. <rire> mais ça s'est décalé, c'est passé derrière mon kill. T'as un nul dis 62% je fais rien cette partie c'est horrible. Attention. Alors, vraiment... Allez Nice <rire> nah, Les truc personnes... A droite c'est à Azaria, à droite c'est à Azaria. Oui. Les personnes du stream peuvent remarquer à quel point c'était planifié et pas du tout au hasard. Bon <coughs> On va passer à droite. <rire> Euh, J'en ai une. Nice, oh bien joué ça! Putain, yes, yes, yes. bien joué! Le talent! Je me Jungcrack! le piège devant là! Je le vois pas! Ah, ok, ici! Ah, juste là! <rire> <rire> oui, c'était C'était celui-là, ouais! Ah, ouais, celui-là, tu l'as bien vu, ouais! Oh là, là j'acteur! Mais arrête d'avoir des petug! C'est que lui, et il parle plus! C'est que lui! Non, mais là, c'est pas mal quand même! Une petite double blue Les mecs se doutaient de rien. <rire> Qu'y a-t-il un jeu de jeu Il s'est dit avait pas tenté devant eux juste avant ou quoi C'était très bien. Nice. <rire> Je me suis fait Ouh. Divac, presque plus de mecha. Oulala là là, putain la Pharah. Mmh. Ah, J'adore. Ah, tout au moins la pluie. On Oui y'a la phara de derrière. En, en mini Diva oh. oh. What you say voilà, on a gagné. C'était wow. ridicule. Et maintenant Voilà. C'était pas... Je pense que c'était pas incroyable, hein. Vu la précision que j'avais Waouh Wow. <rire> Waouh, c'est un jusque-là Waouh C'est quoi ça C'est quoi ça Y'a rien eu <rire> bah, c'était incroyable <rire> Écoutez, je euh, j'y peux rien. Moi je vote pour ce merveilleux Balkanier Ouest, je sais pas qui ça mais il doit être stylé. Regardez ce bois comme il est bien texturé. <rire> The Cat es est maintenant est... employé chez Castorama. <rire> <rire> <rire> il, il vous vend vos parquets. C'est Castosh. Oh non. <rire> <T 'es bien. rire> <rire> Tiens d'ailleurs c'est toi qui apprends la leçon en ce moment, je, The Cat. Ya. Yeah. Ah c'est bien tu. Allez tu meurs quand même bâtard. Ça se dit d4. C'est pour moi ça. En allemand. Die cat. Non pas die. Rien, alors j'ai fait 5 euh, ans d'allemand. Donc... Oh merde c'est toi ça. <rire> bah alors on essaie de bien à travers. Elle a un raise la merci hein. elle a un raise pour la focus. Je un combat de gros singes, comme un débile. Oh voilà, la voilà, merci, oh la merci. Par Oula, ça, le soldier le... il est là-bas oh et personne fait rien. Pu, j'ai pas pu ult Allez, on la mercelle. Aïe! Allez, dégage. Il y a plus de vie lui! Moi bon, non plus d'ailleurs. Allez! Ah Oh merci, elle m'a protégé avec son mur! <rire> nice. Recule un peu, The 4, sors de la plateforme. Moi je veux bien une so du soir, merci. Je suis sur YouTube. Si quelqu'un veut bien m'aider. C'est bon. Bon en même temps m'aider sur le tube sur la route. Non Non Oh merci Merde On s'en va Ouais on, on, on part du point Oh bordel de merde d'aller sur le point Sur un merci Y'a plus merci Y'a plus main non plus bientôt, voilà. Euh, Rodog euh, sur la gauche, attention, dans la maison là. Mais les mecs tricolent comme des gros porcs, donc euh, y a un moment de toute façon, ils vont jamais réussir à rien faire s'ils font comme ça. Ok, nice, nice, nice. Il leur donne pas de conseils, c'est la seule le stream. Stream <rire> Ah bah ça y est, ils ont essayé de se rassembler, c'est ma faute. Voilà. Ah, on peur. Enfin non, c'est pas moi de faire ça. On s'en va Oh putain j'ai clair Il a fondu Oh non, Reaper il est derrière vous, attention il <rire> est pas... Ouais, alors là... Oulala, euh... oulala là là, ouh là là. Merci Oh putain <rire> <rire> <rire> euh, Il un trou C'était incroyable J'ai vu ça Je conteste encore suis désolé Nice Voilà, yes. ah. ouais, c'est euh, ult plus double bloop... Euh, ouais c'était bien ça <rire> très, très très propre. Bien ouais, mâche. Bien, mâche. bien propre, bien comme il faut. Euh, propre pour nous, mais moche pour eux. C'était okay pour moi. Waouh. Oh, je Oh chuté. Une... Oh <rire> je oh Putain, personne ouais. a pris encore. Wow. Oh, ça fait deux fois. <rire> Mon dieu. La pauvre, alors que je vise pas. <rire> oh là là, je vais mourir. Aïe, Anzo. Mais non, c'est bon. Tu m'a vengé, brother. <rire> bah alors, qu'est-ce que tu veux à Pagando T'as pas Pagando rien du tout, ouais <rire> Allez oui. ouais, Elle a fait un beau... Elle a fait un beau... Uh, ricole, Ceci est un dragon complètement piffé. <rire> Et là, pas, ah bah voilà <rire> Nice Oh mon ouais, dieu C'est un, beau, un beau perso, bon... C'est un bon perso Ah jeu. je lui Qu'est-ce qu'il a fait Rires <laughs> Oh putain Oh putain Oh putain no! <laughs> oh. <laughs> What's the clutch <laughs> J'ai tout vu <laughs> The cat With the clutch play Ouais oh, yeah. With the clutch ultimate <laughs> Nice Again. Nice Wow! The 4 potog! Ouais. Alors que c'est moi qui ai tout fait. Alors que c'est moi qui ai tout fait.